Voilà. Allez, vas-y, c'est parti Concentrons-nous, j'ai les anti et tout ce qu'il faut. Personne ne le voit. <rire> Personne... Est-ce que tu veux lancer l'introduction ou c'est moi qui fais Non, bah si, je te laisse l'honneur. À moi l'honneur. Bonjour les gens, aujourd'hui une vidéo où je ne suis pas tout seul, je suis avec... Zoé. <rire> Zoé, donc Zoé qui est une ancienne élève à moi, tu t'y attendais pas. À ça. Non. Hein non Alors Zoé qui est une ancienne élève à moi et qui a gentiment témoigné, enfin euh, qui a accepté en tout cas de témoigner dans cette vidéo, et je vais lui poser plein de questions. Euh, Zoé qui a fait aussi la conduite supervisée, d'accord. Et euh, en fait, elle va nous expliquer pourquoi, par exemple, elle a fait la supervisée, un petit peu son parcours, parce que en gros, ce que je me suis dit, c'est que c'est bien que ça soit moi qui dise, euh, voilà, qui vous parle du permis de conduire, mais en fait, rien de mieux que Tada! Une élève! Ben déjà, merci Zoé, merci ouais, d'avoir accepté. Pouce, si tu leur demandes un pouce bleu, je pense qu'ils vont le mettre. Ouais, mettez un pouce non. bleu. <rire> mettez un pouce bleu, voilà, sous la vidéo pour Zoé pour pouvoir la remercier et l'encourager parce que du coup, c'est devenu une conductrice maintenant. Ouais. Une bonne conductrice, j'en suis sûr. Pour commencer, du coup, au niveau du code, est-ce que toi t'as galéré? Ben à la base non, enfin, ça s'est bien passé au niveau des séances quand je suis allée en auto-école ça allait plutôt tôt ouais. et même à la maison pour s'entraîner sur internet tout ça j'en ai fait beaucoup, ouais. ai vraiment fait beaucoup, euh, des entraînements et des examens blancs, donc ça allait mais pourtant euh, première fois que je suis allée à l'examen, <rire> moi j'ai loupé. Du coup tu l'as passé combien de fois J'ai passé deux fois. La première fois j'ai loupé avec 34 sur 40. Okay, donc, ça fait six fautes. Voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, bon, après, c'était pas grave. Quoi. On a sorti la feuille pour voir où je m'étais trompée le plus. Et ouais. après, ben, je me j'ai continué sur Internet. Et puis, euh, je suis allée moins en salle, c'est vrai. Mais euh, j'ai continué plus euh, sur Internet. Et après, j'ai passé la deuxième fois. Et ça a été. <rire> et nickel. Donc, tu voulais pas me voir en fait en salle de cours Voilà, c'est ça. J'avais trop honte. <rire> tu t'es déjà tellement m'emmerdé euh, dans la voiture que ouais. je préfère ne pas trop le voir au bon, cours. Voilà, c'est ça. ça, ça. Ouais, tout... bah, après, six fautes la première fois, il y en a plein euh, qui ont fait six ouais, fautes. Ouais, et c'est ouais. pas non plus une après ouais. c'était un peu décevant parce que du coup c'était une fois de près mais bon euh, c'est vrai c'est vrai, vrai. vrai et après t'as passé combien de temps en tout Dans la salle de code euh, à peu près hein. En tout ça devait être en tout avec, euh, avec on va dire le, le, le, la deuxième fois j'ai loupé enfin ouais. la première fois que j'ai loupé pardon euh, j'ai dû faire un, un mois et demi de mois, quoi ouais. enfin c'était. Un mois et demi ça reste quand même assez assez court, il y en a ouais. un qui restent vraiment beaucoup. Ouais, c'était... Beaucoup plus longtemps. Non, non, franchement, c'est très correct. Ouais. Un mois et demi, deux mois, c'est à peu près ce qu'il faut. Ouais. Ouais, ouais. La première fois, tu avais bien travaillé quand même ou Ah, trop? ouais, ouais. ouais, ouais franchement, j'avais fait plein de trucs sur Internet. Plein Mais de je, te et crois, tout. je te crois, je te crois. Bon, on va parler plus maintenant de la pratique. Euh, oui, donc, c'est ce que je te disais avant. Est-ce que tu as, en formation, un meilleur souvenir <rire> Dans ta formation de la conduite, et le pire surtout, je suis sûre que le pire ça va les intéresser. Le pire souvenir, euh, bah, on va dire que c'est l'examen du père de conduire, on va ah. dire ça c'est. Oh là là C'est le pire du pire, ah, ils attendent que ça Il y a des quotas, c'est ça <rire> Oui, c'est ça, il y a des quotas. Le pire pourquoi mais Parce que, en fait, je me, suis mis... je me suis beaucoup stressée. Je pensais que j'allais pas stresser, et au final, mais j'ai stressé, j'ai énormément stressé, du coup, euh, bah, je l'ai loupé, et ça m'a déstabilisée. Et... Bon, après, euh, voilà, c'était un mauvais souvenir parce que bon, enfin. C'est un mauvais souvenir dans dans un sens parce que c'est je l'ai pas eu donc euh... Ok donc tu l'as eu au bout de tu l'as passé combien de fois le permis J'ai passé deux fois. Deux fois, bon, ça reste correct aussi. Ouais. Euh, quand tu dis stressé, c'est stressé par rapport à quoi Au parcours dans lequel tu es passé Plutôt par rapport à l'inspecteur, la peur de l'inconnu Plutôt que tu as perdu tes moyens euh, le... J'étais stressé par l'inspecteur. Enfin, pas par l'inspectrice, moi-même de joie de je me suis mis à l'impression. Et après, euh, et après ben, en fait, quand j'étais dans la voiture avec l'examinatrice à côté qui regardait un petit peu tout ça, <rire> même si Anthony ouais. parlait beaucoup avec elle, donc déjà ça s'est déstressé un petit peu. Bon, alors si. Si t'avais pas parlé ça aurait été. C'est pire, ouais. Et pas puis après, euh, on a passé. Euh, bon, la première partie, ça a été mais c'est après quand il y a eu les questions, déjà, j'ai pas su bien répondre. Donc, déjà, ça m'avait un petit peu. Euh, voilà, j'étais moins sûre. C'est déstabilisant. Ouais, on la euh, Et après, on a conduit, euh, après en, en autonomie, mm. euh, là, par contre, c'était un peu la cata. C'était la cata. <rire> et du coup, euh, après, euh, l'examinatrice m'a un petit peu, on va dire, reprise. Oui. Et ça m'a déstabilisé. Quoi. Enfin, mais après, j'ai quand même continué à faire bien le reste de, de l'examen. Oui. Enfin, ça n'a pas empêché. Mais... Et euh, juste par rapport à ça, donc, du coup, t'as dû rouler 20-25 minutes à peu près. Ouais. T'as senti le temps passer T'as trouvé comment ouais, le long Par contre, c'est passé hyper vite. Quoi. Entre, entre, vite. entre le, le moment où je suis allée dans la voiture et le moment où j'ai dit au revoir, c'était. j'ai cru que c'était 5 minutes. Quoi. Ouais. Ah, ouais, et vrai, encore, Finalement, si peut-être que tu as un petit peu subi cinq minutes en ayant subi, ça veut dire vraiment ah ouais, que c'est très vraiment, très court. Hein. Ah ouais, non, c'est très très court. Alors que, alors que oui, ouais. j'étais stressée, c'était tout ça. Euh, Après, tu vois, c'est ce qu'on te disait un peu en fin de formation, c'est que ce qui est un petit peu stressant, c'est qu'en fait l'inspecteur il te dit pas c'est bien, tu vois. Non, non. Moi je non, le dis non, toujours en pas. rigolant, mais c'est comme si c'est comme un peu un gendarme. Tu vas pas arriver, tu t'arrêter au stop, et le gendarme il va t'applaudir. Oui, c'est ça. c'est pas ouais. ça. C'est qu'en fait il va te dire que ce qui va pas. Que et ça c'est hyper déstabilisant. Mais c'est ce qu'elle avait dit au début. Je si tu te rappelles, elle m'avait dit, premier rond-point. Je regardais, j'avais pas bien vu l'angle mort. Ah. Euh, premier rond-point. Euh... Premier rond-point, ça allait dans le bas. <rire> <Ouais>. mais, <rire> mais après, direct. elle m'avait pas du tout refait la remarque. Et déjà, bon, même si j'étais stressé, ça m'avait fait plaisir parce que je me suis dit, ah bon, c'est cool. Déjà, si elle dit pas, c'est que j'ai rectifié. Oui, oui, oui, d'accord. Donc, ça, c'est bien. Elle as reproché un angle mort, mais elle te l'a dit qu'une seule fois. Ouais. Donc, t'as corrigé et projet, rattrapé bon, par la suite. Ça avait l'air d'être attrapé, parce que ouais. pas reproché après. Donc euh... Bon, mais c'est que c'est corrigé. C'est exactement l'attitude ouais. à avoir, d'accord. Ok. Et après, sur quoi t'as bloqué du coup parce qu'honnêtement, je ne me rappelle plus. C'était quoi une erreur éliminatoire Pour l'examen comme moi Ah bah parce que j'avais fait des petites erreurs, enfin des petites, des petites erreurs accumulées, mais après j'avais fait une grosse erreur. C'est-à-dire qu'il y avait un feu et j'ai pas du tout anticipé. et... Et le feu est passé à l'orange et j'étais trop vite et pilé quoi. Tu me rappelle. Tu te rappelles? Je me rappelle du feu qui était vert depuis longtemps. Oui. En fait, un feu qui est vert depuis longtemps, il aurait fallu. Mais bon, c'est passé. Déjà passer. Euh... Au moins arriver avec le pied au frein. Ouais. D'accord. Un feu qui est vert depuis longtemps, c'est ce qu'on peut se dire peut-être qu'il va changer de couleur. Donc surveiller derrière, le pied au dessus du frein. pas du tout. Bon. Euh... Après tu. Ok, mais c'est peut-être avec le stress tout ça. Ouais, ah, ouais. On conduit moins bien le jour du permis qu'avec ses moniteurs. Ouais ouais ouais. Donc c'est ouais ouais. Je me dis ça, mais bon. Euh... Ouais, du coup, c'était compliqué. Oui, mais <rire> bon, c'est quand euh... c'est venu au oh, à l'orange, je, je savais pas quoi faire, du coup, j'ai freiné, j'ai filé, oui. c'était oh la cata. Ouais. Après j'ai reculé, enfin bref. En mais... Oui, oui, oui, bah, après ça reste ça reste un peu compliqué, ouais. euh, donc là, on a parlé voilà, du pire souvenir, l'inspectrice juste alors c'était une dame. Tu ouais. as pensé quoi en tout honnêteté Après en soi, hein l'inspectrice, bah, elle a fait son boulot, euh, bah, elle m'a dit quand ça n'allait pas et elle m'a dit euh, bah, après elle avait raison hein, de me dire ça parce que j'étais totalement en tort. Donc euh, voilà, mais après ouais. après c'est quand même intimidant d'avoir une inspectrice à côté c'est intimidant. Quoi. En fait, ce qui est encore plus stressant, on peut dire ce qu'on veut, mais je le dis souvent, au bac, par exemple, si tu ne sais pas répondre à l'écrit, s'en fout on ne peut pas se rattraper et... j'ai craché et là <rire> et là du coup tu as quelqu'un en fait que tu connais pas qui monte dans la voiture alors c'est un lieu proche et en plus qui ah ouais. vient regarder tout ce que tu fais franchement niveau stress il euh, y a rarement des épreuves même pas en fait, un hein. mètre en plus euh, oui, et le petit miroir on voit, voit qu'à nouveau <rire> mais tu vois ce miroir c'est justement en fait oui, regarder ouais, nous parce qu'un inspecteur qui te regarde pendant 30 minutes comme ça alors là c'est vachement pire ok donc on a parlé du pire souvenir d'accord et le meilleur souvenir pendant ta formation ou après la formation oh, bah c'est le moniteur non. le moniteur d'ailleurs tu en as eu plusieurs on demandera pas le prénom <rire> et euh... non le meilleur souvenir dans la formation quelque chose que tu étais voilà contente d'avoir réussi ah bah... enfin ou alors tu le... t'as pris vraiment du plaisir je pas une manœuvre un démarrage en côte alors euh, ouais j'appréhendais beaucoup tout ce qui était manœuvre créneau euh, stationnement ouais, station... ouais ça par contre j'apprendais beaucoup et quand je vais réussir c'était c'était plutôt cool mais après bon de la dire c'était mon meilleur souvenir non mais ça ouais. la confiance ça, ça, ça remet un ah ben, peu. Euh... Après, c'est de la confiance. Ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. pour ça, c'est un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut des moniteurs qui encouragent les gens, hein, ouais. pas des moniteurs qui détruisent les gens. Sinon, il faut changer le moniteur, ah, sinon, même de moniteur. Ouais, changer que, hein. ouais. De nature, je ne suis pas trop stressée, mais là, ça me stressait quand même. En plus, il y avait un peu, ouais. un peu de circulation, on va dire légèrement. Donc, euh... Ah oui, oui, il faut savoir stationner. Ça ne fait pas toujours plaisir, mais il faut. Après, j'allais dire aussi, le, les bons moments, c'est bon aussi. Ben, déjà, de base, que déjà de conduire d'avoir la responsabilité on va dire mmh. d'avoir la voiture tout ça euh, c'est déjà enfin c'est déjà bien parce que oui, une ouais, grosse responsabilité. C'est la responsabilité et ça fait plaisir d'avoir bah, une voiture, tout ça. Même s'il y a le moniteur à côté, ça fait toujours plaisir. Quoi. On passe chez les grands. Ouais, <rire> c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est important ce que tu dis. C'est que tu as ta responsabilité et de ne pas sûr. avoir un accident, mais tu as aussi la responsabilité des on gens. On ouais, on passe plus côté passager. Enfin, on n'est plus passager. Euh, voilà, ouais, le... Tu quittes la place du mort. Ouais. Ouais, et puis, on se rend <rire> compte qu'au final, c'est pas si compliqué. <rire> enfin, au moins d'appréhension, moi, j'avais peur de passer ouais. voir la route, ce genre de choses. Après, il chose. y a des techniques. Et justement, là, la question que j'ai juste après, c'est combien d'heures en tout de conduite t'as faites J'en ai fait 22, en auto-école. 22 en auto-école. Donc ce qui reste quand même très très peu, puisque le minimum en fait en France toléré en boîte en tout cas manuel c'est 20 heures minimum donc ce qui veut dire que tu t'es rapproché vraiment du minimum ce qu'on disait tout à l'heure alors juste petite parenthèse c'est que des fois voilà quand je débat avec d'autres personnes qui me disent ouais c'est long c'est cher etc c'est qu'en fait il n'y a aucune formation en France qui en 20 heures en fait te permette d'avoir autant de responsabilités c'est vrai que c'est pour ça que c'est un coût c'est long des fois c'est un peu chiant etc et c'est très peu et justement donc tu avais fait 22 heures mais. Non, j'avais fait 20h, 21h, 20h, j'avais fait 20h, 20 et, et après j'ai passé la première fois le permis. Et tu déjà conduit avant de venir en auto école ou jamais Jamais, jamais alors, oui. je savais même pas passer une vitesse, je savais <coughs> pas qu'il fallait faire l'embrayage avant. Oui, vraiment, tu connaissais euh... pas ce pneu Ah ouais, non Je te <rire> réputation, tu Et sais? voilà, de non, j'étais, bon, mais non, non, vraiment, je savais pas du tout, oui. pas, vraiment rien. Donc, en tout cas, alors, est-ce que tu te sentais prête en 20h ah ouais, après bon. en 20h, ouais, je me sentais prête à passer l'examen, mais bon. Euh... Ouais. 20h aussi, ça veut dire. Alors, je pas me sentais te... prête, mais après. C'est pas pour te cirer les bottes parce que t'es à côté, c'est juste que 20h en euh, comprenant comment agit une voiture, la maîtriser, toutes les règles de circulation, ouais. les stationnements qu'il y a en général, euh, plus la préparation permis, les questions, en 20h, c'est un travail énorme. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Donc du coup, t'as dû euh, quand même en 20h cravacher aussi Ouais, énormément. mais c'était bien, après, c'était pas. T'as pas, pas suivi tout la bien, du formation. C'était bien C'était un... un peu. Tous les jours, enfin j'ai eu la chance de faire un peu tous les jours euh, avec Willy. Oui. Mais j'ai eu la chance de faire un peu tous les jours et du coup c'était, enfin, c'était bien parce que je perdais pas la main tout ça. c'était oui, cool ouais. C'est bien. Donc bon moniteur, c'est-à-dire mon frère. <rire> non, moniteur... non, non, il n'y a pas de souci, <rire> je vais me barrer. Et euh... <rire> donc moniteur donc qui est un moniteur motivé et un élève ouais. motivé aussi. Voilà, ça fait. Mais c'était du... cool vraiment de faire du bon du... un peu parce que de toute façon j'en avais besoin du permis. Oui. Euh rapidement donc de le faire un peu tous les jours vraiment c'était ouais. c'était vraiment pratique quoi c'était vraiment bien du Ça, coup j'avais fait 20h ouais. après j'ai passé l'examen et après j'ai fait j'ai fait euh, la conduite supervisée. <rire> voilà en fait au bout de 20 heures vu que tu avais le niveau permis bon tu l'as pas eu non. en soi on t'a fait euh, l'autorisation pour partir directement en ouais, supervisé, supervisé ouais. et je crois que si je dis pas de bêtises c'était au mois d'août c'était au mois d'août et je l'avais demandé parce que je vous mmh. avant de repasser le permis c'était trop long parce que c'était ouais. blindé euh, au mois août, comme on ne pouvait pas te refaire passer voilà. donc du coup on t'a proposé ou c'est toi qui nous a proposé qui je... moi qui suis ok qui suis donc c'est bien ça veut dire que en avait déjà entendu parler ouais. tu as proposé d'aller Supervisé. Pourquoi bah tu nous l'avais expliqué ouais. Plus un point, hein, quand même. Hein. Et un pouce bleu de plus. Et du coup, ouais, on t'en avait parlé un petit peu. Et du coup, t'es parti en supervisé, t'es revenu et t'as fait juste deux heures de plus. Et ouais. Après, j'ai fait deux heures de plus. C'était pour, euh, bah, pour voir où j'en étais. Et après, j'avais fait euh, avant l'examen. Le, de permis, c'est moi qui avais conduit. Euh, ah oui, tu t'étais échauffé. Ouais. C'est ça ouais. L'échauffement. Mais ouais. tu vois, ça a marché. C'était vachement bien. Voilà. <rire> après, voilà, c'était vraiment pour te ouais. rassurer, puisque quand on envoie quelqu'un en supervisé ou en accompagné, c'est qu'il a déjà un bon niveau. Ouais. Mais après, il peut apprendre que, encore plus avec de l'expérience. Et du coup, tu es passé au mois d'août. Combien de temps la supervisé un mois à peu près, j'ai dû faire de supervisé, un mois. Un mois à peu près. Tu saurais nous dire à peu près combien de kilomètres t'as fait en supervisé ou absolument pas En kilomètres, je sais pas, mais par contre, euh, je sais pas, en fait, c'était tout le temps, tourné tournait autour, autour de peau, tout ça, donc c'était pas très, très, euh, des kilomètres, ouais. c'est bon, pas beaucoup, mais... Ok. Ok. Mais je sais pas, euh, après en, plus en heure quoi, je les connais plus en heure. Ouais, donc, ouais, euh, Combien d'heures oh, on va coup? dire 8, 8, 8, 10 à peu près, on je sais pas exactement, avoir, 8, plus, mais plus. Euh, après. après j'ai fait à peu près avec un peu tout le monde, quoi. Donc euh, ouais. voilà. Ouais. Mais ce qui est bien, voilà, ce que tu dis, c'est important quand même, c'est que mais pour le code, ça marche aussi. C'est vraiment d'être régulier dans ce qu'on fait, si on peut tous ouais. les jours, tous les deux jours, c'est là où on apprend le plus. Hein. Et euh, ouais, donc du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, donc t'es passé, t'es repassé quand euh, septembre. deuxième, la deuxième fois, je suis passé. Première passée... fois, août. Ouais. Deuxième, deuxième fois... fois, septembre. Ah, bah, ouais, alors, je suis passé le 7 août où je l'ai pas eu. Il me semble. C'est traumatisant. 7 tout fait en fait. 8 août, ah, quelque chose comme ça. Et j'ai passé l'examen de per... la deuxième fois, je l'ai passé le 17 septembre. Ça, ouais, donc euh, <rire> un mois et dix jours après. Ouais. Du coup, voilà à peu près, euh, du coup, pas supervisé. Hein. Et un mois de supervisé, tu penses que c'était suffisant Bah, en fait, pour moi, en tout cas, ça a été suffisant parce que j'ai conduit avec mon père, qui est un très. Bon... Enfin, bon, moi je trouve c'est un très bon conducteur, il a fait beaucoup de, ouais, de kilomètres, il a l'expérience, vraiment, il a conduit plein de véhicules, tout ça. Et euh, qui me... quand j'ai conduit avec lui et m'a dit non, mais. Là, tu conduis bien, vraiment, mmh. c'est vraiment bien. Bon, c'est sûr que quand un moniteur nous dit que ça, qu'on qu conduit bien, c'est très bien, mais quand c'est quelqu'un de proche, comme un parent, comme ça, qui te dit, tu non, mais là, tu conduis bien. Alors qu'au début, il me disait, oulala, là, là, c'est pas terrible, ou euh, là, attention à ça, tout ça, et à ouais. la fin, il me disait, c'était bien. Bon, bah, déjà, déjà, mais c'est rassurant. Ça m'a vraiment aussi. fait plaisir et ça m'a rassuré, euh, ça m'a rassuré, ah. rassuré, quoi, vraiment. Hein. C'est enfin, rassurant vraiment puis c'est un compliment à prendre, quoi. Ouais. Et. Euh... Donc, de toute façon, toi, tu l'as passé la première fois, tu te sentais prête, la deuxième fois encore plus. Quoi. Ah ouais, la deuxième fois, en plus avec les chauffements. Non, mais vraiment, vraiment hein, ouais. euh, le fait d'avoir conduit avant l'examen, ça m'a vraiment... Euh, oui, mais c'est important. Ça t'a confirmé déjà que tu savais faire, et puis surtout, ouais. ça t'a soulagé. Ouais. Ouais. Deuxième fois, question qu'ils se posent tous. Est-ce que tu es retombé sur la même... Examinatrice. <rire> non, du tout. Non, non, juste parce que ça, je l'entends beaucoup. Est-ce que tu appréhendais un petit peu Est-ce que tu appréhendais de retomber sur la même Ouais, j'appréhendais de tomber sur la même parce que j'avais eu, on va dire, une expérience un peu négative. Euh, négative. On peut <rire> le dire, on peut le dire. Mais ça euh, aurait été la même examinatrice que la dernière fois, bon bah tant pis quoi, c'était à... comme ça, mais bon, euh, je préférais de ne pas voir quand même. D'accord, après à choisir, tu t'es rendu compte qu'elle avait rien contre non, toi, zoomée conductrice, c'était vraiment juste voilà, un bilan de compétences par rapport à ta prestation. Oh, ouais c'est ça. Ouais. Bon, tu t'es pas senti à un moment donné... <rire> On était passé devant. <rire> On Je... était passé devant mais pour voir. <rire> ça, on le dit pas, mais c'est bien <rire> si on passe l'après-midi, par exemple, ou en fin de matinée, de voir voilà, un petit peu qui est l'inspecteur pour dire un petit peu comment il se comporte. C'est vrai, il y en a qui font plus de demi-tours, etc. D'autres qui font très froid. Ouais. C'est intéressant mais quand tu même. Nous... Que... Ouais, tu nous avais dit que elle elle était du style à parler beaucoup, c'est vrai, et vraiment c'était super sympa. Ouais, ouais, ouais. En plus, on a l'impression, je devrais peut-être pas dire ça, mais que quand un inspecteur parle avec le moniteur, on a l'impression qu'il ne regarde pas et qu'il s'en ouais. fout, alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Mais c'est la dernière fois. n'était <rire> pas du tout le cas. <rire> <C 'était pas rire> le cas. Il dort pas à côté. Non. non. Euh, juste deux dernières questions, du coup, après on verra si tu as autre chose à rajouter. Est-ce que l'examen du permis de conduire c'était aussi compliqué que ce que toi tu t'étais imaginé, euh, franchement hein. Franchement, hein euh, je pensais que c'était pas aussi compliqué dans le sens euh, la pression la rapide enfin c'est hyper rapide on est noté sur très peu de temps et je pensais pas c'était enfin ouais. c'est très très peu et euh, et du coup je pensais que c'était plus compliqué plus facile à ce niveau là mais plus compliqué sur le en termes techniques de de circuit en fait où on conduit j'ai rien compris <rire> on va la refaire <rire> non en fait, tu pensais ai en fait, c'était je pensais que c'était plus compliqué euh, au niveau euh, du circuit, enfin... Mmh, tu pensais est... que ce qu'on allait te ouais, demander c'était beaucoup plus tourner... compliqué Voilà, c'était beaucoup... Alors qu'au final, non, on a juste fait un circuit comme... En... C'est des en routes project, que tu avais quoi. déjà prises Ouais, ouais, ouais, vraiment, okay. c'était pas de l'inédit. Mais par contre, je pensais que c'était plus facile avec le contact avec l'examinatrice, des questions, tout ça, ça je pensais que c'était plus facile, au final ouais. pas du tout. Donc au final, c'était totalement l'inverse de ce que je pensais. Donc, Donc euh... le feeling c'était pas forcément simple avec ouais. l'inspecteur, même si on parle de feeling, il n'y en a pas trop. Non, Et le euh, contact on dit, Ouais, le contact humain, par contre, le parcours était plus simple que ce que tu avais Oui, vraiment, enfin plus simple dans le sens pas plus simple, mais Tu as affronté plus dur en formation. Ouais, ouais, on va dire ça, ouais. Ouais, vraiment, ouais, ouais. Et puis important. comme on avait tout, à peu près tout vu quand même, on avait fait beau, pas mal de circuits, mmh. vraiment ça va quoi c'était euh... ah oui, oui sur la fin il faut vraiment montrer les endroits les plus cons là où vous risquez de passer ouais. Ouais. ok et juste une question mais pour moi qui paraît très importante c'est pourquoi c'était important pour toi d'avoir le permis de conduire euh, alors c'était important pour moi parce que pour le boulot en fait j'en avais besoin euh, pour le boulot où je travaille en fait euh, j'avais besoin du permis mm -hmm. et euh, puis bon aussi j'ai 20 ans il était temps aussi que j'ai mon permis <rire> pour <rire> Au ouais. lieu de demander à papa un monde m'amener quelque part bon c'est ouais. quand même une motivation comme une autre hein, pour aller pour sortir pour enfin euh, l'indépendance voilà, ouais. ah, bah, oui d'ailleurs quand je suis que j'avais mon permis dès que j'ai eu euh, bon, les papiers <rire> je ah. suis sorti et du coup je te pose cette question parce que des fois bon mais le code ça marche aussi il y a des gens qui vont le passer une deux fois trois fois j'en ai dans les commentaires aussi et qui me disent putain je vais jamais y arriver est-ce que je suis con est-ce que je suis je suis pas fait pour ça etc et qui baissent les bras toi la première fois que tu l'as passé et que tu l'as pas eu est-ce que ça t'a traversé l'esprit d'arrêter Non, pas du tout. Même pas Non, vraiment, franchement, ni pour le code, ni pour le permis. Aucun mmh. des deux, parce que, mmh. bon, bah, j'ai loupé, j'ai loupé. Hein. Ah oui, ça, ça arrive, arrive à tout le monde, là. ça arrive à tout le monde. Ça arrive même au meilleur, et euh, vraiment... Euh Oh, non, ça m'a pas du tout démoralisé. Non. Au contraire, même, je me suis dit, bon, la prochaine fois, il faudra geler quand même. Quoi. Je serai ouais. mieux préparé ouais. et je vais y arriver. Tant pis. Parce que c'est important, en fait, de toujours se rappeler pourquoi on fait les choses. Tu vois, si par exemple, euh, je ne sais pas, du, du sport, on fait du sport pour perdre du poids. Si au bout d'un mois, on oubliait ça, bah, on abandonne et c'est dommage. Là, l'auto-école, c'est pareil. Souvent, il y a des gens pareils hein, qui font 30, 40 heures, ils veulent pas le passer, mais ça serait idiot de ne pas le passer en sachant tout le chemin qu'ils ont parcouru. Ouais, quoi. Ça. ça serait dommage de même pas essayer alors qu'à la base, ils ont travaillé pour. quoi. Ok. Bon, moi j'ai fait le tour des, ouais, après, des questions. Euh, je ne sais pas si toi tu as quelque chose à rajouter, un conseil peut-être pour ceux qui nous conseil, regardent. Bah, un qu conseil, qu'il ne faut pas, surtout pas euh, se démoraliser ou baisser les bras dès que... Enfin, si on loupe un examen ou un truc comme ça, parce que j'ai loupé donc, une fois le permis, une fois le, la, le code, bon, ce n'est pas pour autant que je ne l'ai pas eu. Quoi, ouais. Même je l'ai eu en, on va dire, en peu, de, peu de temps et... Euh, ouais. Voilà, et puis de toute façon, quand on en a envie... Ah oui, non, mais ça... On l'a, après... Et, euh, tu vraiment, parlais inconvaincu, là, <rire> donc euh, je lâche jamais rien, donc, euh... Ouais, non, non, donc euh, ça, vraiment, faut pas baisser les bras, parce que c'est pas c'est pas grave, quoi. Ouais donc toujours se remettre en, ah. en selle, retravailler un petit peu et ok juste à la fin de chaque heure de conduite tu faisais un peu le point avec toi-même de te dire bah tiens par exemple aujourd'hui j'ai eu du mal je pas au clignot, au placement etc ouais. ou même pas tu venais mais à chaque ouais, fois ouais parce que je, je... Ouais. non mais <rire> parce que <rire> c'est important <rire> de se corriger non mais euh, oui je faisais toujours la même erreur euh, en conduite c'est j'étais trop je collais trop la droite ah c'est vrai que j'avais oublié cette question c'était quoi en fait là où tu bloquais ah. le plus tu roulais trop à droite autant pour moi vrai. on comprend on remettra <rire> non, pas vrai. Je, je roulais trop à droite et et du coup, euh, ça, tout le temps, en fait, euh, vous me l'avez reproché, hein, ah, tous. Ouais. Après, tous les élèves, nous, quand on était élèves, on roulait trop à droite aussi. Hein. Ouais, du coup, euh, ça, j'ai vraiment beaucoup bloqué. À chaque fois, je me disais mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi Enfin, c'est quand même pas con de ouais. tourner un petit peu, euh, vraiment. Et même encore maintenant, je le fais, je m'en rends compte, je fais, oh putain. <rire> quand tu roules sur le pied des piétons, ouais. ça, va là... Ils à chaque Ils fois. Ils sont bah. pas contents. Ils sont pas contents. Bon, bah, merci pour ton témoignage. Ouais, bah, du pas coup, de Et voilà, mettez vos commentaires. N'hésitez pas donc à dire ce que vous avez pensé de Zoé, de sa formation et où est-ce que vous vous en êtes. Un dernier mot euh, Non. On a fait le tour. <rire> bon, bah, à plus les gens. Oh. Tu voulais rajouter Non, on voulait dire au revoir. Eh <rire> <rire> bien, tu peux le dire maintenant. Non, bon. Elle voulait dire au revoir. <rire>